Le problème, c'est que cette vision du monde aujourd'hui, elle est promue comme étant l'unique vision du monde légitime. C'est-à-dire que on a, parce que aux Estivales, on a dit, euh, les Estivales cherchent à faire progresser le monde en permettant la liberté intégrale de parole et de débat à travers le débat et l'argumentation qui est donc une, quelque chose qui est contraire au dogme intersectionnel, mais qui n'est pas un principe raciste. Je pense, au contraire, que c'est la, la le meilleur antidote au racisme, c'est la liberté de débat. Et ben à cause de ça, on a été accusé d'être complaisant envers le racisme, et le, etc. Alors... C'est un truc, le christianisme, je dis là, s'est fait passer pour la seule source de l'altruisme. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, c'était encore courant à l'école de, de dire, euh, oui, euh, Louis, euh, Saint Louis, euh, il était euh, un super bon roi, il était doux, etc. parce qu'il était chrétien. Bon, ça, c'est les années 60, quoi. C'est-à-dire que c'était euh, l'idée dans la tête des gens que chrétien égale charité, charité égale chrétienne. Euh, aux États-Unis, euh, encore plus qu'en France, hein, les gens, si on dit, euh, moi, je ne crois pas en Dieu, euh, on répond, mais alors, euh, tu, tu, tu n'as aucune, aucune éthique, tu, tu, te, tu penses que tout est permis, etc., etc. Enfin, c'est l'idée que la seule source possible de la, de la morale, c'est l'obéissance en Dieu et tout particulièrement en, en Christ, qui, euh, qui est censé être celui qui a, un, qui a introduit l'idée de, de charité. Le, le truc euh, « ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse ». Bon, manque de peau, c'est dans la doctrine juive qui préexiste largement au christianisme. Mais ça, on ne le sait pas. Tout le monde croit que c'est une phrase chrétienne. Donc le christianisme a, a fait main basse sur la notion d'altruisme, tout en brûlant les hérétiques et, et ainsi de suite. Le marxisme est parvenu à paraître comme l'unique pensée contre l'injustice économique, euh, alors que euh, ça reste à prouver, quoi. Enfin, que, que ça, ça a une quelconque utilité dans la lutte contre l'injustice économique. Et à travers le marxisme, tout un ensemble de, de notions comme lutte des classes, capitalisme, exploitation, révolution, sont entrées dans, dans, dans, dans le, la culture de la gauche la culture euh, progressiste, sans même qu'on se rende compte à quel point ça a une origine marxiste. Personnellement, je pense que la notion de classe sociale telle qu'elle est vue par le marxisme est une notion mystique, enfin, qu'elle ne qu fonctionne pas. Euh, le capitalisme, c'est un récit historique fait par Marx, qui aurait le, à un moment une apparition du capitalisme, ça l'arrangeait bien. Pour, dans son schéma historique et qui permettait de prévoir que le capitalisme allait laisser place à, au communisme, euh, ça n'a pas marché et je pense que ça ne, ne repose pas sur grand chose. terme exploitation, ça repose en fait, l'idée d'exploitation comme étant un mal en soi, euh, ça vient de l'analyse marxiste de la plus-value. C'est-à-dire que le, le, Marx, il analyse l'injustice économique comme ayant comme, comme euh, origine euh, le fait de, de, de créer de la plus-value et de ne pas la donner aux ouvriers, et que la, le, le capitaliste exploite ses ouvriers, tout comme quelqu'un qui a une carrière exploite la carrière. C'est une analogie avec ça. Et exploitation aujourd'hui dans, dans la vie de tous les, courante, dans le langage de tous les jours, c'en est, est venu à vouloir dire euh, le fait de d'utiliser de, de, de, quelqu'un de façon érontée, sans aucune conscience, etc., etc. Alors qu'en en fait, il, il, il manque une, un fondement théorique réel à cette notion d'exploitation. Donc l'intersectionnisme se donne comme unique vision antiraciste, antisexiste, etc. Et si vous refusez de censurer les paroles racistes, homophobes, etc., c'est que vous êtes vous-même raciste, homophobe, etc., donc, il n'y a qu'une façon d'envisager de, les luttes antiracistes, etc. Et moi, cette intervention d'aujourd'hui, c'est de dire « non, il y en a, a d'autres ». Et que l'animalisme a quelque chose à dire sur, la sur le fait qu'il faudrait changer ces luttes. La convergence des luttes implique que l'animalisme s'aligne sur l'antiracisme, etc. Envisager de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on doit, euh, y compris dans un événement qui est clairement animaliste, le, euh, les estivales, qui est clairement centré sur la question animale, euh, ben, les estivales doivent se, se, se, se configurer à la manière dont euh, l'antiracisme, tel qu'il qu est pratiqué aujourd'hui, se, se envisage les choses. Donc, euh, deux exemples hein, euh, l'affaire de l'article euh, Oui, Christiane Taubira est un singe et moi aussi. Donc, euh, je rappelle le truc c'était en 2014, c'était juste après les estivales où il y a de 2014 où il y a eu un clash, il y a eu un article par Dominique Hofbauer qui est paru dans le Huffington Post. Euh, auparavant, il y avait eu une affaire judiciaire, il y avait une militante du Front National qui avait publié sur un blog un truc avec euh, la photo de Christiane Taubira, euh, qui était donc une ministre de la justice euh, noire, donc, et avec euh, sa, une caricature en singe. Donc c'était une... Une caricature extrêmement fréquente dans l'extrême droite. Donc euh, oui, les Noirs sont plus proches des singes que des humains, etc. etc. Euh, Christiane Taubira avait porté plainte. Il y a eu un jugement euh, contre euh, la, la, la militante FN, qui a, qui a eu un certain retentissement parce qu'elle a été condamnée à, la, à de la, la, prison, la prison ferme. Et dans ce jugement, euh, il était dit, le fait d'assimiler une personne, quelle qu'elle soit, à un animal constitue une injure faite à l'humanité entière. Voilà. Donc, euh, un jugement qui était clairement euh, spéciste, je veux dire, euh, euh, le, le jugement n'avait pas besoin de dire ça pour condamner une militante FN qui, euh, qui avait fait une injure clairement euh, raciste contre Christiane Taubira, donc euh, un jugement clairement spéciste. Euh, L'applaudissement de toute la gauche, oui, oui, tout à fait, c'est bien qu'on mette les points sur les « i euh, », les, les Noirs ne sont pas des animaux, Les noirs, euh, comparer les Noirs aux singes, c'est horrible, etc. Et donc Dominique, qui est un militant euh, euh, animaliste, avait fait un article, « Oui, Christiane Taubira est un singe, et moi aussi, pour rappeler que tous les humains, nous sommes des singes. » Et que dire qu'on n'a pas le droit d'assimiler un humain à un singe, ben, C'est une insulte euh, faite à, à tous les singes. C'est une parole euh, profondément spéciste et qu'on euh, avait bien d'autres moyens de condamner euh, cette, euh, ces paroles racistes que d'insister, de, que d'essayer d'enfoncer les, les animaux non humains. Et cet article de, de, de Dominique a fait un tollé chez les, les antiracistes, bon, on a discuté pendant donc sur VG Web, un forum euh, animaliste. Euh, je me suis battu pendant, euh, je sais pas, ça fait 23 pages de discussion sur le forum. Enfin, c'était Mordicus, euh, euh, ces personnes intersectionnelles qui refusent euh, qu'on qu puisse. Euh, comparer, qu'on puisse dire que tous les humains sont des animaux, euh, y compris les noirs, qu'on puisse euh, protester contre ce jugement, etc., etc. Non, il fallait fermer sa gueule, etc. C'est-à-dire que les antispécistes ne devaient pas l'ouvrir, ne devaient pas s'exprimer. Face à un jugement clairement spéciste, ils devaient se soumettre parce que euh, les antiracistes sont contents de ce, ce, ce jugement. Quoi. Euh, autre exemple... Donc, euh, où on demande à l'antispécisme de se soumettre aux autres luttes, euh, le terme végéphobie, donc le terme végéphobie, c'est quelque chose qui a été introduit en 2001 lors de la première Veggie Pride, donc euh, qui désigne le fait de euh, l'oppression spécifique contre les personnes végétariennes ou véganes, euh, les moqueries, euh, le refus de fournir des repas végétariens à la cantine, etc., etc., en 2001, bon maintenant ça, ça a peut-être un peu baissé, mais en 2001 c'était quand même super, euh, super fort. Et euh, il y a un certain nombre de personnes militantes, euh, gays et lesbiennes qui, euh, qui n'ont pas du tout apprécié la reprise de la notion de Gay Pride par la notion de Veggie Pride et n'ont pas du tout apprécié la reprise de, du terme Végéphobie. Euh, en disant que les, les végétariens ne peuvent pas se plaindre de végéphobie euh, parce que c'est les animaux qui sont touchés. Enfin, J'ai toujours trouvé moyen de, de refuser ça et surtout parce que ça déplaît au mouvement homophobe homo, anti-homophobie, au mouvement euh, gay et lesbien, qu'on reprenne ce terme-là pour une lutte qui finalement est une sous-lutte, c'est euh, pas dit clairement mais grosso modo, qui est la lutte pour les animaux. Quoi. Donc là aussi, l'animalisme de, se devait de, de, de, de céder la place et de, de, de, de s'aligner, de se soumettre à la vision des autres luttes. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh, Antigone 21, c'est une militante qui est animaliste au départ, mais qui a écrit cet article expliquant que non, non, non, on ne va pas utiliser le terme végéphobie parce que ça ça, ça, ça déplaît aux militants gays et lesbiens. Alors il y a une réponse, je cite là, hein, de euh, Yves Bonnardel et Mataï Souchon, donc Végéphobie, une Nouvelle Vague, qui est un truc assez, assez détaillé et fouillé, et qui, qui, se trouve, donc, qui est disponible sur, sur le web, en ligne.